Yo les Doracheurs Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais des fois, bah y'a des.. Ah merde Je suis sur un mauvais chaîne Bon bah. Tant mais bon bah je vais en profiter hein. Alors oui, voilà, ça y est, j'ai réussi. Attends, on va repasser en mode fession parce que. Hein, voilà. Alors oui, voilà, c'est bon. Je suis chez Dorache. Yeah alors voilà, Chloïs il va faire des vidéos chez Dorage, il oublie ses abonnés, ça fait deux semaines qu'on attend une vidéo, blablabla, voilà, voilà, voilà, non Non, c'est bon, c'est fini, ça d'accord, vous arrêtez maintenant. Déjà parce que ça fait plus de deux semaines, mais aussi parce que non, je ne vous ai pas oublié. Et oui, parce que je vous rappelle que vous avez tous vu cette magnifique vidéo où je dis que je fais une pause entre guillemets. C'est juste que je prépare un truc en fait, c'est pas une pause, je, je travaille encore hein. Petit peu donc voilà je vous rappelle que je suis en pause Donc arrêtez de me demander c'est quand qu'elle sort la prochaine vidéo dis donc Parce que bah je sais pas moi même quand est-ce qu'elle sortira d'accord Donc maintenant vous allez arrêter Je vais dire parce que sinon je défonce mais techniquement je peux pas trop le faire donc bon Donc voilà soyez patient d'accord C'est tout faut juste être patient Et si vous êtes bien patient et eh ben ça sortira Et si vous êtes pas patient et eh ben j'arrête Youtube non c'est pas vrai, Youtube y a que ça dans ma vie Donc je, si je l'arrête je... Mais rarement, très rarement Cet homme Qui a aussi réussi à engendre Dorache, Décidément ils engagent vraiment n'importe qui là-bas Fait des lives, rarement hein. Très rarement, mais quand il fait des lives Et eh bah ben, je suis là Enfin non je suis pas là mais je suis là en Je suis en vocal sur Discord y a, y a pas ma tête non plus C'est que du vocal vraiment Mais, mais je suis là Voilà Bah, venez, s'il vous plaît, on se fait chier, y'a jamais personne sur son live de merde là. <rire> bah, qu'est-ce que je pourrais dire aussi Oui, bah, si tu veux, j'ai un u Des oh, non, mais putain, qu'est-ce que tu fais J'adore, franchement. Je t'aime. Ouf Ouf Je dans le cul. Monte dessus, dessus, dessus, au-dessus, au-dessus. Dessus. Vite Je Oh T'es pas réactif, franchement là. T'as t'as tout pour y aller pendant 10 secondes et t'es mort en plus. T'as t'as Ça me